Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo-là. Je vais expliquer la différence entre la version Lite et la version Pro. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur l'onglet notification pour rester au courant des dernières nouveautés et si jamais tu as un commentaire sous la vidéo. Sur ça, je te passe l'intro, on se retrouve de l'autre côté. C'est quoi ça, la version light puis la version Pro? Depuis 2018, maintenant, Fauve qui a créé la formation, moi qui s'est joint, hein, je crois, en 2018-2019, 2019 pour être exactement à temps plein avec Amazon, et ensuite, j'ai embarqué dans la formation. Ce que j'ai amené comme expérience, c'était mon volet entrepreneurial, mindset, parce que j'étais courtier immobilier. Courtier immobilier, pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble étrangement En fait, c'est être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est d'avoir des journées difficiles, des journées avec des défis, des problèmes. Il faut toujours t'apporter des solutions, surtout en tant que courtier immobilier, agent d'immeuble pour certains. À ce moment-là, mais même moi-même, j'avais pris du coaching pour performer dans mon entreprise et ça avait tellement servi. Puis on travaillait beaucoup le côté mindset. Plutôt que le côté pratique, le côté mindset, c'est la façon que tu Lève le matin, la façon que tu vas attaquer la journée, ça peut faire absolument toute la différence. C'est pour ça qu'on avait décidé de créer le volet Mindset qui est disponible seulement dans la version pro. C'est une forme d'accompagnement pour que tu puisses te sentir accompagné, justement, c'est le mot de le dire, au travers de tous les défis que représente la formation. La formation live, qu'est-ce que c'est Je vais pas élaborer point par point parce que je vais mettre le tableau à la fin de la vidéo. Tu vas pouvoir voir par toi-même, un petit peu dans le même principe qu'un professeur ça ne tente pas vraiment de donner son cours au secondaire, mais il met un PowerPoint puis tu t'endors. À euh, mon époque, on n'avait pas de cellulaire. On, on s'endormait ou on, on s écrivait des lettres. Manuscript, oui. c'était l'ancêtre des textos euh, Dans notre époque. On est, on est vieux comme ça, les gens des années 80. C'est pour ça que je ne veux pas aller dans le, le point, euh, point par point, avec des diapositives qui ne finissent pas et t'expliquer chaque point. Tu vas pouvoir l'avoir à la fin de la vidéo. La formation Lite nous a été demandée parce que les gens trouvaient que la formation pro n'était pas nécessairement abordable. Pourtant, on est euh, la moins chère par rapport au contenu de qualité qu'on fait en ce moment. Pour la version Lite, on a répondu à la demande soit d'avoir une formation un peu plus abordable. On, a, on sait qu'il y a des compétiteurs qui offrent des formations dans la même catégorie de prix que la formation live, même en retranchant énormément de contenu, aller direct de point, on est supérieur en termes de contenu. Les gens, euh, lorsqu'ils font un appel découverte avec moi, je leur explique qu'il y a deux volets. La première chose, avant de commencer à t'expliquer la formation, puis qu'est-ce que c'est, puis pourquoi est-ce que tu devrais la prendre, chose que j'aime, c'est que maintenant, notre réputation n'est plus à faire. J'ai pas besoin d'être devant le client pour lui dire « Ah, achète ça, tu en as besoin ». C'est à lui de prendre la décision. Donc, le volet 1 est beaucoup plus important, selon moi, de mettre l'emphase dessus. Est-ce que la formation, c'est fait pour toi. Est-ce qu'Amazon, plutôt, c'est fait pour toi? Si la réponse, c'est oui, parfait. Nous, on lève la main, puis voici notre formation. C'est quelque chose qui va permettre d'être accompagné. Attention, c'est pas une recette miracle. Que ce soit la version Lite ou la version Pro, c'est une méthodologie, la méthodologie que nous, on enseigne. Comme je me plais à le dire, on est d'abord et avant tout des vendeurs professionnels Amazon. Par la suite, dans un autre billet, un autre volet de notre entreprise, on offre une formation sous forme d'accompagnement, méthodologie, avec les vidéos disponibles sur la formation. Et coupé. Je t'amène avec moi. Je vais te montrer exactement ce qui s'est passé à l'instant. J'étais en train de faire mon editing, parce que j'avais terminé ma vidéo, et regarde ça. Je suis en train de faire le montage, tout bonnement. Je suis rendu à 3 minutes sur une vidéo de très exactement 9 minutes. Et à 3 minutes, le son s'est coupé. J'ai tout perdu, j'avais enlevé mon beston, la casquette, j'avais mes écouteurs prêts à faire le montage. Je... De la musique. C'est un peu ça, le mindset, ce que je parlais, <rire> de le mettre en application, des fois c'est pas toujours évident. De se remettre dedans et de retourner la vidéo au complet, en tout cas, oh, bref, la partie qui manque. Alors pour la partie qui manque dans la vidéo, je dois refaire à Capella 6 euh, minutes de contenu, plus ou moins, avec euh, mes petites notes. J'avais juste des points. J'espère que ça va suivre dans la vidéo. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est qu'on avait une très grande demande concernant la formation Amazon FBA. Certains voulaient avoir des paiements étalés. C'est quelque chose qu'on a essayé. On trouvait que c'était pas très fructueux. Il n'y avait pas tant plus d'abonnements sur le côté du forfait mensuel. À ce moment-là, on a redirigé vers la formule un seul prix. La demande était là. Il y a des gens qui trouvaient ça dispendieux malgré qu'on ait une des formations les moins chères sur le marché. Fait on a décidé s'asseoir, penser à un plan d'action, comment est-ce qu'on peut, ça, ça a toujours été un but, amener le plus de gens dans la communauté francophone à réussir en vendant leurs propres produits sur Amazon. On est venu à un consensus de se dire, on va faire une version light, beaucoup plus abordable, puis les gens, tôt ou tard, s'ils veulent passer à l'action, mais ben, à ce moment-là, ils vont pouvoir faire ça. Chose importante, avant même de penser à te lancer sur Amazon ou d'acheter une formation, que ce soit la autre ou une autre, on a mis en place un cours d'initiation gratuit. Je crois qu'on n'en parle pas assez lors de l'appel découverte. J'en parle moi-même. Si vous êtes, moi, n'êtes pas sûr, vous hésitez, vous savez pas trop c'est quoi exactement Amazon FBA, mais à ce moment-là, allez suivre notre cours d'initiation gratuit. On va vous expliquer très bien dans une vidéo d'environ une heure. Qu'est-ce que c'est exactement la formule Amazon FBA? De là, si ça t'intéresse, mais go, lance-toi. Si nécessairement, tu es, es dans un budget plus serré, la formation live va être plus adaptée pour toi. Au moins, tu vas pouvoir te mettre les pieds de, directement dedans. Si tu as besoin de plus de contenu, à ce moment-là, la version Pro, cela pour toi. Qu'est-ce que c'est exactement la version Pro? Je ne vais pas énumérer point par point, mais les points principaux. Premièrement, c'est 60 vidéos pour la version light, 175 vidéos plus ou moins pour la version pro. Il y a beaucoup plus de contenu, il y a beaucoup plus de stratégies approfondies. Vous avez accès à nos partenaires, vous avez accès à notre groupe privé, vous avez accès au mentorat illimité. Ça, c'est des points qui sont quand même très intéressants. C'est un choix personnel. Moi-même, si j'avais le choix entre une formation light et professionnelle, je me poserais la question suivante À quel point est-ce que je connais le modèle d'affaires? Deuxième question que je me poserais, est-ce que je pense que c'est fait pour moi? Avant d'investir un, un plus gros montant, à ce moment-là, prendrais l'option d'aller chercher la version light, savoir si c'est fait pour moi, parce qu'à la fin de la journée, si tu as dépensé de l'argent puis tu le fais pas, chose qui arrive très fréquemment au courant de notre vie. Dans la vie, on va investir, on va essayer des choses concernant notre éducation, formation de tout genre, que ça peut nous rejoindre à différents moments de notre vie. Possible que vous avez déjà acheté. Euh, des formations. Vous êtes déjà à l'école, à l'université. Moi-même, j'ai été à l'université, j'ai dépensé des milliers de dollars pour au final pas avoir un baccalauréat. Est-ce que ça valait la peine? Oui, oui, c'était une expérience. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui sont, que je suis toujours en contact avec eux aujourd'hui et ça m'a mené là où je suis en ce moment. Là, ce que je vais en venir, c'est que si jamais ça ne fonctionne pas, j'aime toujours mieux avoir dépensé un petit montant qu'un gros montant Puis qu'au final, je le fais. La question te revient. Est-ce que toi, tu es prêt à de consacrer 100% à ça, on enseigne une méthodologie. C'est-à-dire que si tu suis la recette, bien, tu peux suivre la recette à la lettre et quand même échouer. Tous les ingrédients sont là. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu échoues? Le temps, la préparation, le focus. Il y a tellement de variables qui font en sorte que ça peut ne pas fonctionner. Mais au moins, tu as tous les ingrédients. Parce que si cette personne-là le réussit, pourquoi toi, est-ce que tu ne pas? Parfait. Tu échoues. La recette, disons que c'est trop cuit, c'est pas mangeable. Ben, on recommence, puis on recommence, puis on recommence. C'est ce qui va conclure la vidéo. C'est un petit peu dommage parce que ce matin, les mots étaient là. Tout, tout était bien expliqué. J'ai fait un one take. Après ça, il me restait juste à faire le, le editing. Malheureusement, mon micro, il n'y a pas de bip quand la batterie tombe à off. Encore là, si j'avais une liste préparatoire, de m'assurer que la caméra, est-ce que la carte est pleine, c'est arrivé combien de fois que la carte était pleine, puis on, on parle, on parle, on parle, on regarde plus le point rouge. Fait que ça, la caméra enregistre dans le vide. Bref, vous avez eu au moins la deuxième partie. Si jamais vous avez des questions concernant la formation live versus la pro, n'hésitez pas à écrire sous les commentaires ou à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Je vous laisse le tableau. Et sur ça, je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.